Votre invité ce matin est député de La France Insoumise. Bonjour Hugo Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. On apprend que dix personnes liées à l'extrême droite radicale ont été arrêtées pour avoir projeté des attentats contre des hommes politiques et Jean-Luc Mélenchon était notamment visé. Est-ce que vous le saviez Est-ce qu'il le savait Est-ce qu'il est assez protégé Alors non, on ne le savait pas, on l'a appris euh, par la presse comme vous euh, hier. Et donc, est-ce qu'il est assez protégé C'est une question. Euh, L'effet, c'est que la personne, la tête, le chef de file a été arrêté en juin euh, et que Jean-Luc Mélenchon, pendant euh, l'élection législative, avait demandé à avoir euh, un peu plus de protection, ce qui lui avait été refusé à l'époque. Et donc, c'est quand même dommage qu'au moment où on arrêtait quelqu'un et que ça le concerne lui directement en tant que responsable politique de haut niveau, il ne soit même pas informé qu'il faut qu'il renforce un minimum sa, sa sécurité. Donc ça, c'est le... Le premier point qui est un peu, est un peu dommageable, mais après, n'oubliez pas que dans les cibles de, de ces personnes, il n'y avait pas que les personnalités politiques, il y avait aussi des mosquées. Donc il faut aussi rappeler que les musulmans dans ce pays, nos compatriotes musulmans, restent des cibles aussi pour une extrême droite nationaliste qui veut passer à l'acte. Il y a une recrudescence de manière générale de la violence militante, nous explique le Parisien ce matin dans un dossier très complet qui parle de ce groupuscule d'extrême droite dont on parle ce matin, mais aussi des militants de l'ultra gauche dont la police qualifie aujourd'hui la menace de sérieuse. Un de ces groupuscules a lancé la semaine dernière une chasse au DRH vous condamnez bah, je, Honnêtement j'ai découvert un peu ça la, la chasse au, au DRH j'ai pas l'impression que c'était quelque chose de volontairement violent en tout cas de vouloir à, à atteinte, à faire une atteinte à l'intégrité physique des DRH en question ça me semblait plutôt dans le symbolique mais après je, je vais pas trop m'avancer j'ai pas les renseignements enfin de la, sur de la police. Le, le, le propos de lancer une chasse au DRH vous... Non mais attendez euh, la chasse au je, DRH je... est ouverte. Oui, bah moi au début ça me fait sourire, je, je vous dis des euh, choses, après je me dis qu'il ne faudrait pas que ce soit une vraie chasse euh, en, tant que, en tant que telle. Euh, mais, vous condamner euh, la violence en politique. Oui, oui on condamne la violence en politique, il mmh. n'y a, a, euh, a pas de difficulté avec ça, parce qu'à la fin ça nous dessert. Je veux dire, donc, euh, moi j'ai pas de difficulté avec ça. Après, il faut, faut voir aussi les mots d'ordre, on ne peut pas euh, s'indigner euh, et dire ah, « bah, ou alors c'est normal que quand le président de la République parle de foutre le bordel et puis euh, que ça nous pose un problème quand on dit faire une chasse au DRH ». Bon, je vois. Vous mettez les choses sur le même plan bah, Soit on les met sur le même plan et alors on ne s'indigne pas de la, de la chasse euh, au, au DRH, soit on, on regarde les choses et on voit qu'il y a pour le coup, je pense, une, une volonté de faire, euh, de piquer, de faire un bon mot euh, oui. euh, euh, d'à part de, de, de l'ultra-gauche. Alors je ne sais pas ce que c'est l'ultra-gauche parce que j'ai pas, euh, bah, pas l'impression qu'ils le... qu veuillent faire des attentats, je veux dire, attenter à la vie des gens, mais après peut-être que je suis mal informé. Emmanuel Macron doit annoncer ses mesures pour la sécurité aujourd'hui, il va confirmer le retour de la police de proximité qui va s'appeler la police de sécurité du quotidien, c'est une bonne chose, vous soutenez bah, Si c'est une police de proximité, oui, mais j'ai eu l'impression qu'Emmanuel Macron avait peur du terme, il s'est empressé de dire « ah non, ce ne sera pas la police de proximité, je vous préviens ». Bon, alors, je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire, le ministre de l'Intérieur dit qu'il part d'une feuille blanche. Alors, au début, moi j'ai dit police de sécurité quotidienne, pourquoi pas hebdomadaire, mensuelle, qu'est-ce qu'il veut bien vouloir dire par, par quotidienne Finalement, j'ai l'impression que ce sera une police de proximité. Et oui, ça va dans le bon sens. La, la principale difficulté, c'est que ça va être uniquement expérimental dans quelques quartiers de certaines villes euh, et que ce n'est pas, pas un lancement euh, généralisé. Elle sera euh, de cette surtout dédiée à la lutte contre le harcèlement, notamment dans les transports, c'est ce qu'a précisé Emmanuel Macron, euh, qui veut une, une procédure de verbalisation plus simple et plus rapide euh, des cas de harcèlement dont on parle beaucoup en ce moment. Est-ce que sur ça aussi vous soutenez Oui mais après dans la pratique j'ai du mal à voir comment, comment ça se concrétise parce que enfin, quand il y a un policier dans, dans, un, dans un transport je pense que les, ces comportements-là ne, ne, ne se font pas euh, ou, ou alors, alors c'est déjà répréhensible donc. J'ai du mal à voir hein, concrètement... Euh, Vous ne voyez pas que... comment on peut sanctionner plus fortement le harcèlement de rue notamment Vous ne pensez pas que ça sert à quelque chose, une loi Vous pensez que ça ne marchera pas bah, Symboliquement, c'est important de faire avancer le, le, ce débat. Euh, parce que c'est une réalité qui est, qui est vécue euh, par, par des, des millions de femmes dans, dans, dans ce pays. Euh, après, sur la, la réalisation concrète, je, je pense que plus de présence humaine, ça va dans le bon mmh. sens. Est-ce qu'il faut forcément des policiers pour faire ça Je ne suis pas forcément convaincu. Mais sur la police de proximité, pourtant il faudra des effectifs pour régler des problèmes de petites et moyennes délinquances euh, dans ce pays. Mais ça va dans le bon sens, vous dites Oui, ça va dans le bon sens, mais mmh. euh, encore une fois, on part, on part d'une feuille blanche, ce qui est inquiétant quand même. Moi, je pensais qu'ils avaient fait un programme avant l'élection présidentielle, mais je découvre bah que On va attendre non. de voir ce qu'il va annoncer tout à l'heure Emmanuel Macron. Sur la libération, la parole sur les réseaux sociaux, le hashtag « Balance ton port il y a un député LR, le député Julien Aubert, qui craint une chasse aux sorcières, le retour du macartisme Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de « Balance ton porc » Je, je, le Mac... enfin, bon, bref Les députés LR, on est habitué hein, dans l'hémicycle, à avoir quelques outrances. Ils essayent de, de, de se, re, se refaire une, une virginité d'opposition. Chez, chez vous aussi. L'outrance, elle est, euh, est les ouais, outrances, mais... elles, un peu partout. Même je... chez les insoumis parfois, non Je ne sais pas. On essaie de trouver les bons mots euh, qui, euh, qui, vont, qui vont faire avancer le débat. Là. Je ne suis pas sûr que ça fasse, ça fasse avancer le débat. Moi, j'ai découvert le hashtag comme tout le monde. Euh, Qu'est-ce que euh... vous en pensez sur le fond bah, sur le fond, je pense que euh, tout ce qui permet de libérer euh, la parole et d'avoir, de mettre ça en débat et en discussion, et de dire ce n'est pas un à-côté, c'est pas marginal, euh, ça va dans le bon sens. Donc euh, j'ai pas de difficulté avec ça. Après, euh, sur Twitter, vous savez, les hashtags ça va, ça vient, euh, dans, dans deux semaines tout le monde l'aura oublié ce hashtag. Donc euh, si ça a permis de faire surgir un problème et de le mettre à l'agenda politique, et que les pouvoirs publics s'en saisissent, tant mieux. Comme 150 parlementaires, députés et sénateurs, vous avez signé une pétition publiée ce matin dans Libération pour que le gouvernement publie l'impact de ces mesures fiscales pour les 100 Français les plus riches. Riche. Quel est l'intérêt Qu'est-ce que vous voulez voir Qu'est-ce que vous voulez prouver avec la publication de, de, de, de, de cet impact-là bah Que ça sert à rien. C'est-à-dire qu'on on, on a essayé par le, par le passé de favoriser les plus riches dans ce pays euh, par, par des exonérations, des niches fiscales, etc. Et on a vu qu'il y avait aucune corrélation avec, euh, avec le, la diminution de l'évasion fiscale. Il y a toujours eu des évadés fiscaux, euh, qu'on euh, rajoute des impôts, qu'on en diminue. Ce qui fait qu'il y a moins d'évadés fiscaux, c'est qu'on lutte contre l'évasion fiscale. Par exemple, euh, donc euh, si c'est ça l'objectif, lutter contre l'évasion fiscale, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment l'objectif. Mais si c'est ça l'objectif, alors ce n'est pas le bon moyen. Mais l'idée c'est quoi C'est de pointer du doigt, voilà, lui, euh, le, ce français riche-là a obtenu tant de, de millions de cadeaux de l'État, c'est ça que vous voulez montrer Est-ce qu'il n'y a pas hein, aussi un besoin de respecter le secret fiscal qui, qui vous protège, qui me protège et qui protège tout le, tout le monde, même les riches non, mais quand on fait une étude sur les, sur les 100 français, on ne peut pas faire des cas individuels, on fait sur les 100, les 100 premiers de cordée, hein, c'est ça un peu l'idée. Euh, donc euh, c'est d'avoir une tendance, de voir est-ce qu'il y a une tendance à le, euh, la réinjection d'argent dans l'économie réelle euh, par les plus riches, parce que c'est la théorie qui est défendue quand même, à, qui est assumée par le gouvernement, oui. de dire on va aider les plus riches en comptant sur eux pour qu'ils investissent dans l'économie réelle. Bon. Hugo Bernal, ici question question après le média insoumis, après le site de rencontre insoumitique. On apprend ce matin dans une grande interview de Jean-Luc Mélenchon au journal Le 1 qu'il envisage de créer des scouts insoumis pour les enfants. En fait vous voulez créer toute une société parallèle pour les insoumis bah concrètement, il faut qu'on qu propose une contre-société. C'est ça qui a fonctionné dans, tout, dans tous les mouvements politiques qui, à un moment donné, ont réussi à, à accéder au pouvoir et à mettre en œuvre un projet politique. Donc oui, on ne peut pas juste s'arrêter à dire, voilà, on a nos petites propositions. Quand on propose une contre-société, une société alternative, il faut qu'on en tire toutes Donc les conséquences. Donc des scouts insoumis, des maisons de retraite pour les insoumis, toute une société pour les insoumis. Non, bah, non, mais à un moment donné, on défend le service public pour tout le monde, pas pour les insoumis en tant que tels. C'est ça, ça l'enjeu. Euh... Merci beaucoup.